Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Peut-on réussir en trading en étant nul à l'école ?» Eh bien, je vous dirais que oui, parce que les études, on peut ne pas être brillant à l'école pour différentes raisons. Je vais même vous dire que moi, je n'étais pas très brillant lors de mes études, tout simplement parce que je n'étais pas vraiment motivé, puisque j'étais plus motivé à jouer au football. Donc euh, c'était ma passion, c'était aussi euh, ce que mon père m'avait convaincu de faire. Il voulait que je sois joueur de football professionnel. Donc euh, lui, ça ne l'importait pas beaucoup que je réussisse ou pas à l'école. Et moi non plus, je n'étais pas très motivé. Il m'est même arrivé une année de ne pas étudier du tout et de regarder la coupe du monde de football plutôt que de passer mes, mes examens, enfin je les ai passés mais, mais j'ai raté donc euh, j'ai raté plusieurs années euh, et puis après bon, ça ne m'a pas empêché non plus euh, d'aller à l'université mais j'étais vraiment pas brillant, j'ai doublé, j'ai même triplé certaines années euh, euh, d'études donc j'ai eu l'équivalent de mon, de mon bac à l'âge de 23 ans donc euh, ça ne m'a pas du tout empêché après, euh, parce que j'étais plus, plus motivé d'aller euh, à l'université, de suivre des, des études de sciences économiques. Mais euh, je me rends compte aujourd'hui, euh, depuis que je fais du trading, que les études ne, ne vous servent pas du tout euh, pour beaucoup de choses. On apprend énormément de choses inutiles. Et il suffit qu'après vous trouviez quelque chose qui vous passionne, que vous vous mettiez à fond là-dedans et vous êtes tout à fait capable d'apprendre une activité, un métier, que ce soit le trading ou autre chose. Donc si vous n'êtes pas motivé par les études, pourquoi Parce que bon, les études, peut-être que ce n'est pas vraiment ce qui vous intéresse, ou les sujets, la manière dont les choses sont enseignées, euh, c'est certainement critiquable. Donc euh, ne vous faites pas de soucis si vous n'êtes pas vraiment motivé, il y a énormément de gens qui ont, qui ont réussi euh, dans la vie, euh, même Bill Gates n'a pas terminé ses études universitaires, donc il y a énormément de gens qui ont très bien réussi dans la vie et qui n'ont pas fait de brillantes études. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là, vous pouvez très bien réussir en trading, devenir un très bon trader sans être euh, bon à l'école, il, il est clair que ce n'est pas en faisant des études, même des études universitaires, que vous apprendrez à trader. Donc ce n'est pas l'université, ce n'est pas, pas euh, lors de vos études pour obtenir votre bac que vous apprendrez à gagner beaucoup d'argent, ça c'est clair. Donc après, il faut trouver ce qui vous motive, et si c'est le trading qui vous motive, eh bien... Mettez-vous à fond dans des formations, apprenez des formations, essayez de trader tous les jours. Vous pouvez commencer à trader sur un compte démo donc si vous êtes jeune que vous n'avez pas des moyens, vous pouvez très bien vous entraîner et avoir de très bons résultats euh, sur un compte démo et après vous, il vous suffit de montrer vos résultats à des personnes euh, qui sont un peu dans, dans ce domaine là. Et ils vous mettront certainement le pied à l'étrier si vous avez pu prouver que vous êtes bon dans un domaine, que ce soit le trading ou autre chose d'ailleurs. Ne vous tracassez pas pour ça. Vous pouvez très bien réussir dans la vie sans avoir de très bons résultats durant vos études. Donc de plus en plus, on se rend compte quand même que c'est une évidence que les études ne sont pas, et même les diplômes, ne sont pas la garantie pour avoir un bon poste ou gagner beaucoup d'argent. Donc euh, c'est un autre débat, est-ce qu'il faut travailler à son compte, est-ce qu'il faut chercher un, un emploi de salarié Bon J'ai mon opinion sur la question, mais c'est un autre débat. Donc la conclusion, c'est si vous voulez devenir trader et que vous n'avez pas de bons résultats à l'école, il n'y a pas de problème, vous aurez toujours la possibilité de gagner très bien votre vie en faisant du trading, en apprenant, en suivant des formations. Donc si vous cherchez une formation à un prix tout à fait abordable et euh, ayant des résultats très très bons, donc vous avez ici un lien vers ma formation Scalping qui vous permettra de vous lancer très rapidement sur les marchés, donc les marchés réels, vous pouvez le faire avec de l'argent virtuel et vous aurez accès donc à une plateforme de trading gratuite et à un compte de trading gratuit donc avec de l'argent virtuel mais vous pourrez vous confronter au marché réel donc c'est tout à fait possible donc quel que soit votre âge vous avez la possibilité de faire ça voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo likez-la ça me fera plaisir et partagez-la également et si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur le lien sur la petite cloche donc qui apparaît au moment de vous abonner ainsi, vous recevrez un email dès que je publie une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.